L'idéal, c'est ça quoi, c'est d'avoir un tronc central pour éviter on va dire toute cassure. C'est ça le problème, c'est que quand on a des arbres qui sont mal conduits du départ, s'ils chargent fort au départ, ils peuvent se fendre en deux, en fait. Et puis ben là, s'il est vraiment fendu en deux, on en a perdu trois, trois ou quatre de l'autre côté, carrément de l'autre côté, euh, il y a deux ans, où ils avaient vraiment chargé à bloc et puis on n'a pas arrivé à les tenir. Euh, ils se sont, donc ils ont été remplacés même parce que vous ouvert en deux c'est tout quoi. on recommence du départ